J'ai créé l'agence Salaire Marketing en mai 2012 dans l'objectif d'accompagner les entreprises et les collectivités de la définition à l'application de leur stratégie digitale. Et depuis un petit peu plus de deux ans, nous avons développé un outil qui s'appelle CityBay qui est à destination des citoyens de façon à favoriser la communication entre les citoyens et leur collectivités, mairie, communauté de communes ou départements. Alors déjà nous sommes Rochelais donc celle-ci pour nous fait partie de l'environnement des entreprises rochelaises et nous étions à la recherche d'un CRM qui nous permette de suivre l'ensemble du processus de vente de la phase de prospection à la facturation en passant évidemment par la fidélisation de notre clientèle. On utilisait un autre CRM qui était Sage, mais qui nous paraissait plus compliqué, et on cherchait surtout une solution en ligne, un outil qui soit collaboratif, je puisse me connecter n'importe où. Quand je suis chez un client, je dois pouvoir me connecter à sa fiche et lui renvoyer les éléments nécessaires depuis l'outil. Nous l'utilisons donc notamment par du time tracking qui nous permet de suivre la rentabilité de chaque dossier et de pouvoir aussi assurer toute une transparence vis-à-vis -vis de notre clientèle. Et évidemment nous l'utilisons sur toute cette partie vente grâce à l'outil de devis, bon de commande et facturation. Le module support l'utilise au quotidien, ça nous permet un meilleur suivi, une meilleure gestion de nos productions et une meilleure traçabilité de nos projets. Et nous utilisons un module qui s'appelle Opportunité qui est pour nous un réel outil au quotidien dans notre phase de prospection. On a mis en place un petit module qui nous permet fait de relier nos leads générés depuis notre site internet vers le module opportunité sur celle-ci. Chaque contact généré depuis le site renseigne automatiquement des champs personnalisés sur le module opportunité. Ça nous permet également de relier directement tout l'outil des campagnes emailing, Puisque via le via des automations, on arrive à envoyer des emails à nos clients. Quand ils intègrent l'agence, reçoivent un petit mail de bienvenue et tout au long de leur projet, sont informés également par ce système d'automation. Alors pour nous, le, le réel intérêt en plus d'une utilisation quotidienne qui nous permet effectivement d'avoir un outil CRM, c'est surtout d'avoir une analyse chiffrée de l'ensemble des actions qu'on peut mettre en place tant sur les actions marketing et mesurer nos sources de, de prospection et de fidélisation mais également de mesurer la rentabilité de chacun de nos projets et ça au quotidien ce sont des indicateurs indispensables. Alors pour nous c'est un véritable outil collaboratif tant en interne que vis-à-vis -vis de nos clients. Par exemple nous utilisons l'espace client leur permettant de télécharger l'ensemble de leurs documents de vente et puis sur le terrain, pour les équipes de vente, l'avantage c'est de pouvoir se connecter directement à l'application de façon à pouvoir enregistrer tout le suivi client mais également de pouvoir en temps réel envoyer un document de n'importe où. On a eu une prise en main immédiate. L'outil est très simple, intuitif pour l'ensemble de l'équipe. Et puis tout au long de la vie quotidienne de l'agence, pour la moindre question, on appelle le support et nous avons des réponses immédiate.